Bref, c'est l'histoire de la mort qui en avait marre de faire tout le travail à elle seule, donc elle a embauché des gens pour le faire à sa place. Mais avec l'accumulation de travail, elle perd 90% de sa taille et de sa force d'origine. C'est con. Et puis un jour, la mort fait un burn-out et décide d'aller défoncer le cul de tous les gens qu'elle a employés, pour gentiment leur dire de jouer moins. Sur sa route, et pour récupérer des pouvoirs plus ou moins puissants. Ses compétences sont soit des sorts, soit des armes de mêlée, ou à distance. Quand on prend des dégâts, une partie devient récupérable, et l'autre est... Les objets de heal sont rares dans le jeu, Ne bon, prenez pas de dégâts. Il existe deux monnaies dans ce jeu, le prismium et la mer. Ça a l'air vous comprenez Si vous devez choisir, prenez le prismium, tout le temps. À la fin de chaque tableau se tiennent des sorrows, ou, entre autres, les boss à qui vous devez botter le cul. Sur votre route, vous pourrez choper des malédictions, qui augmenteront vos statistiques, ou d'autres choses, j'en dis pas plus. Le gameplay est vite agréable, le personnage est léger et habile, les graphismes quant à eux sont bien foutus et les musiques m'aiment bien dans l'ambiance. Le jeu dispose à présent de 5 mondes l'entreprise, la pollution, la maladie, les addictions et la guerre. Le jeu est encore en développement et des nouveaux chapitres sont prévus dans pas longtemps. La difficulté est assez relevée, mais juste. Et pourquoi la mort fait ça Bah, car elle se fait chier. Bref, la mort est vénère.